Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. Trois gestes simples pour votre lave-linge, votre lessiveuse à la maison. Premier truc, quand vous avez terminé, faites tourner votre tambour, vérifiez qu'il n'y a aucun bruit, c'est un petit réflexe, et qu'aucune chaussette n'est venue se coller à l'intérieur des aubes de votre lave-linge. Deuxième geste, écartez le joint, écartez la manchette, vérifiez qu'il n'y a pas, par exemple, de mouchoir ou de pièce de monnaie, de vis à l'intérieur. Troisième truc, dernière opération, laissez votre porte et votre bac ouverts afin d'aérer votre appareil. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la sur vos réseaux sociaux, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao